Bienvenue les potes, vous avez bien encore? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. rapide de vous retrouver le retour des villes de France avec quelqu'un qui m'avait promis de venir. Ça fait depuis cet été qu'on n'avait pas galéré. Un petit peu galéré, mais c'est pas très grave. Cet été, on avait arrêté le dernier épisode à La Rochelle. Après, j'ai été énormément pris. C'est un plaisir de reprendre la quête des villes et les visiter une après l'autre. Et nous sommes aujourd'hui à Toulouse avec Gilles Comment vas-tu, Ça va très bien. le match. C'est téléphone Toujours la forme. Ah c'est cool. ah. je, je connu sur ce format-là. De où Ah ouais Ouais, je connu avec ça. Putain exceptionnel. Ça, ça fait super plaisir. T'as la forme. Ouais, toujours la forme. Frère, en plus on est à la maison, donc ça fait plaisir. T'es content un petit peu de pouvoir montrer un petit peu ta vie, ah ouais, Toulouse, tout ça. C'est une petite fierté. C'est moi qui en c'est en tout. Moi, je m'étais dit, tu voulais juste pas dispo. Non, mais frère, <rire> j'étais content. T'es fou. On a <rire> fait les accords au les ensemble oui, oui, oui, oui, bien au rendez Ça, s'était super bien fait. Le il y a quelques mois. C'est vrai. Tu t'es bien remis du match. Ah oui, ça va, tranquille. moi, ça va. J'ai pas eu grand-chose. à faire au final, vous avez assuré de vous sur le terrain. T'as vu les images un petit peu là des différents qui sont sortis ouais, récemment attends, c et tout C'était incroyable hein. Exceptionnel oh, C'est la première fois que je vais à Toulouse. Autant okay. tu sais, il y a des villes que je pourrais connaître un peu, autant Toulouse là je découvre... Si tu avais quelques mots genre pour ta ville là comme ça, avant qu'on démarre, tu, qu tu dis... comment tu décrirais ta ville premier mot qui me vient c'est « convivial ». Tu viens, déjà tu te sens un peu à la maison, tu vois, genre même quand t'as jamais connu, tu es là, c'est mignon. Tu vois, c'est mignon, c'est convivial. Et euh, moi, en fait les deux autres mots que je te dirais, genre ça serait genre « ville »,« village ». Parce que okay. exactement, genre et c'est pour ça que moi de base j'ai choisi cette ville parce qu'avant j'avais vécu à Paris etc et tout Et cette ville elle a vraiment ce truc où t'arrives grosse ville mais petit côté village où c'est pas non plus tu vois, genre il y a deux lignes de métro C'est bien ça Deux lignes de métro Je sais pas t'as quelques lignes de tram Ouais t'as humaine un peu genre Ouais c'est ça ouais c'est en fait à pied tu peux vite faire le tour Genre nous là on va marcher on va voir 2-3 heures on aura fait vraiment le tour du gros centre Excellent Et après bah après t'as les petits quartiers autour et tout Mais ça c'est pas genre le plus important à, regarder, à montrer dès le début Mais euh, moi c'est ça que je kiffe de feu c'est que tu sais que t'es dans une grande ville t'as tout T'as vraiment tout en termes de, de... Loisirs, divertissement commercial, machin, t'as tout. C'est étudiant un peu. C'est étudiant de malade. C'est étudiant de ouf. Mais t'as quand même ce truc où, vas-y quoi, t'es as, as un peu dans ta petite ville de naissance, un peu genre un village. C'est très très cool. Excellent. Ouais. ouais là, là je suis arrivé. On est vendredi après pour vous donner le contexte. Ouais. C'est vrai qu'il y a énormément de jeunes et de gens dehors. Ah, Il y a que ça. Ouais. C'est voyant. Ouais ouais. C est... Et encore là, on n'est pas à aux heures où les gens ils ont fini de les études et tout. Mais quand tu viens là, ouais, c'est super bien Surtout au centre, tout le monde vient ici. Non, c'est ici. On est vraiment bien. Excellent. On est vraiment vraiment bien. On démarre Vas-y, let's go. Ouais, let's go. Bah là déjà on est à Jean Jaurès. Euh, on est venu ici pourquoi Parce que en fait tu vas voir ici à tu as deux lignes de métro. En fait elles se croisent, tu as la A et la B. Ouais. Et elles se croisent et le croisement c'est Jean Jaurès. D'accord. Tu vois. C'est là où il y a les changements, ouais, l'un part d'un côté, l'autre de l'autre. il euh, y a une ligne, il y a une station de métro où tu as des changements pour aller prendre un autre métro, c'est ça Jean Jaurès. Le reste y a pas de changement tu vois. Et donc en fait ici tu es un peu au centre du truc. D'accord. Là tu as la grande place euh, Wilson. Très hein, bien. Sur la place Wilson Ouais j'ai vu avec l'arrêt de métro, il enfin, y a même une grande aussi. avenue, j'ai vu. là tu tout ça, tu as ah place Wilson et tout, tu la Fnac là-bas, Starbucks, ça c'est mon petit coup le Starbucks classique <rire> t'as KFC ici t'as le cinéma Gomu Ouais pâté ouais, Donc, ai voilà, sur la petite place ici t'arrives t'as tout et puis après en fait t'as toutes les rues qui, qui séparent le centre ville tu vois bon les, au nom des rues frère je vais pas être chaud pas tout <rire> soucis, juste dis ouais, où ça amène un peu là, près. là bas là je crois par là je crois que tu vas vers les galeries de Lafayette tout le côté un peu commercial HM euh, BHK enfin t'as tous les petits trucs pour les sapes ici ouais là tu pars là bas t'es sur euh, l'avenue Lafayette je crois la rue Lafayette ok et euh, qui t'amène sur le Capitole Ouais j'ai l'impression de voir voilà, un bah, petit tu peu. vois le grand bâtiment orange là bas c'est la zone ça donne sur le Capitole après. Let's go <rire> Moi j'ai hâte de voir le Capitole parce que ouais. j'ai eu la chance d'aller à Madrid plusieurs fois. Et Madrid aussi à, aussi à la Plaza, à la Plaza ouais. Espagna je crois. Exceptionnel euh, et ouais. donc j'ai trop envie de voir le Capitole. Moi je suis jamais allé à Madrid mais on m'a souvent dit il y a un délire avec le Capitole dans les couleurs, les machins. Oh là là Mais euh, voilà du coup là-bas Capitole et puis quand tu vas sur le tu as tous les trucs de bouffe, les cafés, les machins et tout. Et après encore plus loin, on traverse toute la toute la, la, la rue, je sais plus comment elle s'appelle, mais on arrive sur Saint-Pierre et là tu as vraiment tous les, les, les bars, c'est là où ça sort de ouf, c'est machin, les, les grosses beuveries. Ah <rire> là les Toulousains, <rire> on vous connaît, on vous connaît, on connaît le sud-ouest. Fort, ça. moi je suis pas très fort dans l'ouest de la france c'est ce que j'ai déjà dit plusieurs fois ouais. mais j'avoue niveau ouest de la france il y a beaucoup de villes et d'endroits que j'ai pas trop fait okay. genre dans le sud ouest la seule ville que j'ai fait pour l'instant c'est euh, biarritz stylé. et c'était déjà bien ouais c'est stylé après c'est vraiment euh, bah, c'est été quoi quand tu vas en janvier chiant à biarritz tu vois si tu vas c'est surtout pour la plage c'est les villes qui font x5 en population ouais. euh, l'été tu vois exactement <rire> ça. Est exactement ça mais biarritz c'est cool mais après je, bah, je te dirais que la, le vrai truc du sud ouest la vraie ville du sud c'est bah, Toulouse quoi. Ouais. C'est vraiment un peu le. tu vois. Un... comme quand tu vas dans la, sur la côte d'Azur, tu dis Marseille. Tu ouais vois. bien sûr, classique. Bah, un peu classique principe, classique quoi. Moi je pose la question un petit peu, tu vois, parce que moi je connais en tant que Lyonnais euh, tout ce qui est genre rivalité régionale et tout. Ouais. Dans les grandes villes du Sud-Est aussi Bordeaux non Ah bah oui, Bordeaux oui. Mais t'as vu je vais dire <rire> T'as vu je t'ai mis dans le bouillon <rire> direct, <rire> direct <dedans. rire> Je t'ai mis dans le bouillon <rire> direct. <rire> t'as Bordeaux bien sûr. Pour avoir fait Bordeaux plusieurs fois. Je sais pas je trouve qu'elle est moins représentative. D'accord. Tu sais ce que je veux dire D'accord. Après ça c'est. Après je suis Toulouse aussi, je suis. Tiens, Normal. Un, tout, un petit peu que... de chauvinisme, c'est normal, normal. Ça, Mais vraiment. par contre, en essayant de rester le plus objectif, je trouve qu'à Toulouse, en termes de ville du sud, etc., tu t'y retrouves plus tu vois. D'accord. Même tu vois, je sais pas, le, la chaleur de la ville, etc. Tu vois, rien que bah, regarde, as, tu regardes autour partout, c'est rose, orange, oh. Y il a un délire, tu vois. Moi j'aime bien dis, okay, ça. Moi j'aime bien, bien ça. Ah, c'est vrai, et tu l'as dit directement, et j'en suis conscient, mais c'est vrai que le fait d'être venu à Toulouse en janvier, c'était peut-être pas la période ben la plaisir. Tu m'avais demandé assez tôt, on aurait pu le faire en septembre et C'est vrai, c'est vrai. Ça c'est ma faute. Il n'y a pas de problème. Mais déjà, ouais. si ça te en janvier, bah, le, reste du, le reste de l'année, t'es 100% bien. Est-ce es que t'es sort... quelqu'un qui craint le froid Non, pas du tout. Au contraire, je crains le chaud de fou. Enchanté. <rire> bah, alors moi tu peux mettre sous, sous moins 10, moins 15, a aucun problème. Par contre, je, il fait plus de 27, ça y est ça, moi je commence à. Là. Ouais, moi, moi alors moi, outre le fait que j'ai ce qu'on appelle une surcharge pondérale. <rire> en vrai, tu vois, être te de ouf. Hein. Du coup j'avoue la chaleur elle est très désagréable. par contre moi je crains pas trop le froid. Ouais, c'est pour ça vrai. que tu vois, genre la dernière fois j'en je parlais avec ma femme et je lui disais, mais bordel c'est vrai que quand on regarde les pays où on a voyagé ensemble, je l'ai amené en Pologne, je l'ai amené en Bulgarie, je l'ai amené en Estonie, je l'ai amené en Islande. Ah, mais frère, bah... <rire> T'es bien de fou, là-bas, en t-shirt <rire> Tu vois, je, il, fait, il fait froid, mais moi, je crains pas trop le ouais, froid. Pareil. Bah moi l'année la dernière, il bah, y a un an, hein, on était en Laponie, et euh, je crois la plus haute température qu'on a, enfin la plus basse, du coup, c'est... On a fait moins 29 et, Franchement, j'étais bien moi, on C'était un peu sec quand même. On était bien et tout, mais là, c'était du vrai gros froid. Et franchement, genre je pense que je peux plus rester dehors, etc., une journée sous moins 30, que sous 45 degrés. Pour cet été, avoir fait genre Las Vegas et tout, t'arrives, fait 47. C'est terrible. c'est terrible. Du coup, là, on arrive. Là, on a les galeries Lafayette. Et pourquoi on est là Parce que, bon, les galeries, c'est les galeries. Oui, oui, ça fait pas. un peu. Mais par contre, en haut, sur le toit, t'as un restaurant qui s'appelle Mabiche sur le toit. Et c'est mon resto préféré, moi, ici à Toulouse. Mabiche, c'est ça Mabiche sur le toit. Et c'est très chic et en même temps. Euh, tu vois ça, ça fait pas non plus euh, ça sert quoi par exemple fêteux, tu ouais, vois, ouais, que ouais, je vois le délire tu vois Et ça sert euh, ça sert un peu de tout hein. Moi moi ce que je prends là-bas ce que je kiffe defou c'est leur saumon il est incroyable T'as une terrasse en haut du coup qui donne une vue sur tout Toulouse oh. et Là vraiment t'as un panoramique sur Toulouse de fou Et euh, très très mignon à l'intérieur très convivial Je sais pas t'as vu ma vidéo du débrief l'année dernière ou pas Non mais bah, on l'avait tourné là bas et du coup à l'intérieur quand tu parles la vendredi soir si on mange là-bas ce soir tu vois par exemple à partir de 23 h minutes ça devient une sorte de petite boîte de nuit Et c'est euh, moi c'est un resto que j'ai de fou ici tu vois et bah écoute la voilà, la vue sur Toulouse c'est très très mignon voilà Lafayette, euh, ma biche sur le toit Ah là, là, <rire> je, là je sens le centre-ville et, et juste d'après le Capitole et là as le vrai centre-ville Là go. du coup, ouais, tu là, as toute la rue Alsace-Lorraine qui traverse tout ça Très bien Et là c'est full commerce, boutique, machin euh, c'est vraiment que. On ça. est dans du centre ouais. Là on est au métro Capitole du coup, la station Capitole elle est ici Grave cool Et c'est ici très souvent que t'as... Bah tu vois là je sais pas ce qu'ils vont faire mais en général tu as plein d'animations Dès qu'ils commence à faire un peu plus chaud et tout C'est quoi un petit peu tout ça genre Bah là du coup tu as la mairie du coup, qui donne après son Capitole aussi Immense on va être immense et à l'intérieur incroyable. Ma sœur s'était mariée ici et dedans c'est magnifique. Et exceptionnel, euh, ouais, très très stylé. Du coup, bah ouais, ça, c'est la mairie. Du coup, ouais, donne, euh, bah, sur Jean Jaurès et sur le Capitole. Et là, très souvent, le t'arrives, genre, tu viens ici le je sais pas en mai, juin, juillet, ouais, frère, t'as des spectacles de partout, des mecs qui dansent, machin, je vois, je vois, ça, c'est très, genre, sympa. même des fois des open air, des trucs comme ça, ouais, voilà, ouais, ouais, tu Moi, maintenant, pour te vivre à Paris et à Toulouse, ouais, quand tu vas à Paris, il n'y a pas de chaleur humaine, ça, ça c'est pas un cliché, frère, tu vois, on sait. tu vois, il n'y a pas de chaleur humaine, c'est vraiment, tu traces ta route, c'est tu vois, ici, un délire, tu vois, il y a un petit délire, tu peux parler avec n'importe qui tu peux parler 10 minutes sans t'arrêter tout le monde a tranquille. le temps, tout le monde a le temps personne tiens genre c est, c est, ça c'est vraiment incroyable la est différence est, est à tu sais que c'est vrai qu'à l'air un petit peu euh, genre euh, où il y a beaucoup de comportements qui sont fait dénoncer à juste titre et tout ouais. mais où à des moments du coup il y a cette peur tu vois de gêner autrui ou de ouais. pas ouais. paraître bizarre tu ouais, vois ce ça, que ça, je veux dire ouais. ben bah, ça fait chelou d'entendre que tu vois genre il euh, y a encore des endroits où tu peux aller parler tranquille oh, oui, avec oui. une personne même moi j'ai déjà eu ça tu vois des moments euh, cette envie de pas déranger ou ouais. de pas m'imposer tu vois ouais, des trucs comme ça tu sens que tu déranges pas plus que ça ok Ok. Genre par exemple j'ai à Paris, très simple, genre la dernière fois je devais je, je, je voir une dame, j'ai dit excusez-moi, excuse moi de vous déranger. Ouais. Première phrase qu'elle me dit, j'ai dit oui, on va vite. <rire> <rire> je dis ah ouais putain ok Du coup bah c'est ici tu as excusez-moi déranger oui quoi <rire> Tu vois, après pas... je fais pas une généralité mais Ouais bien sûr Y'a plus à Paris que j'entends disant Bien sûr, bien sûr, je vois <rire> le délire <rire> je À, euh... la, vie à 100... la... la vie à 110, la vie à 110. Ouais, voilà. Après je sais pas si c'est la province du coup qui est tranquille Parce que du coup j'ai euh, des les villes je pense que j'ai quasiment fait toutes les villes de France ouais. Et c'est vrai que cet esprit de on a le temps on est tranquille je le retrouve assez partout tu vois Ouais je vois Genre tu peux aller à Lille, tu peux aller à machin En vrai y'a pas, c'est vraiment je trouve Paris c'est vraiment fixé sur ce truc de Allez c'est mon président on n'a pas le temps tu vois Allez, je mais euh, mais dans le sud il y a je sais pas il y a ce que vraiment beaucoup plus cher ce mood ouais. ouais je sais pas c'est en délire tu vois. Putain, la, la, la, la mairie est immense enfin, la mairie on est on est derrière est vraiment dingue ouais, voir devant ça va peut-être va... Peut ils sont en travaux qu'ils sont en travaux de 8 mois sur 12 ça, ça... c'est quoi c'est un Sagrada familial huit mois huit Et la mairie elle semble toujours la même chose <rire> ai jamais changé de gueule non Ali aussi il y a beaucoup de travaux ces derniers temps mais c'est vrai que après je suis plus lyonnais, là maintenant j'ai déménagé à Paname ah ouais, ça tu vis plus du à Lyon ouais depuis deux trois semaines j'ai quand même gardé un appartement j'ai gardé un appartement Oh. <laughs> N'arrive jamais à décrocher vraiment des. Non mais J'ai beau faire le mec, tu ah, vois. Bah oui. Le gars de mon local, il m'a dit si tu veux j'ai un appart au-dessus, tout ça, machin, si tu veux, pas cher et tout. J'ai dit, ouais, oh, toi, envoie. Allez, donne, on envoie direct. <rire> Alors là on arrive je crois dans un endroit principal. Et là t'as les délices du euh... capitole. Très très bon kebab. Très bon vieras, kebab ici. Ouais, bon, ici ton de ah ouais, ici c'est un peu l'adresse genre. Ouais c'est bah vraiment c'est. Euh, tu sors de soirée et tout, tu sors de Saint-Pierre, t'arrives délice du Capitole, t'es ici. Ouais c'est le classique. Ouais vraiment ouais. En plus j'ai pas mangé ce midi. Bah non non plus. On va y passer. T'inquiète pas. <rire> T'inquiète pas! Donc là, bah, là, là, là, on arrive sur la place du Capitole. On espère que tu vas pas être déçu. Là, c'est la place du Capitole. Là, t'es au centre même de Toulouse. Très cool parce que des fois, il y a le marché, ils prennent toute la place. Là, tu ouais. vois un peu l'envergure. Ouais, ouais. Elle est très grande. Genre comparé à, je sais pas, à, par exemple, République, des trucs comme ça, il y a rien au milieu. Vois, ils ont pas mis de fontaine. Je vois. Les... C'est vraiment, c'est plat, et je sais pas tu, tu respires. Il y a un délire, tu sais épuré. Je genre. capte. Moi j'aime moi, beaucoup ces places comme ça. Alors déjà je te confirme ça ressemble à la Plaza Mayor euh, en, ouais. à Madrid. C'est vraiment est bon, quasi. Est bon, bah, est... travail Hugo, on y allait et tout mmh. ça, c'était vraiment pareil. Juste à Plaza Mayor à Madrid, c'est vrai qu'il y a quand même une petite statue au milieu. C'est vraiment bien fait. Genre moi quand j'étais gamin, je regardais dans des euh, bouquins de géographie ouais. et qu'on montrait la, la place du Capitole à ouais. Toulouse. Là c'est les émotions de le voir. Oui là peu, tu là, vois voilà, c'est comme quand tu vois une, un acteur <rire> que t'as regardé tout derrière, tu vois Ou alors la photo là avec les Brésiliens là tu sais genre les belles boîtes les belles maisons à droite et, et les bidons et tu vois, en vrai, tu vois. genre ça il y avait des mecs qui étaient photographier en vrai et c'était vraiment marquant tu vois là du coup tu as la capitale du coup la mairie aussi de Toulouse immense vraiment immense très très jolie à l'intérieur les flics à l'entrée très, très cool ouais très souvent très cool et y a un truc à visiter à l'intérieur franchement je sais pas je pense pas qu'il y ait de la visite ok mais c'est vraiment une mairie quoi en vrai tu vois mais juste... Archi belle, quoi Je capte. Parce que moi, tu vois, Lyon, j'aime beaucoup, mais mon plus grand regret ouais. avec Lyon, c'est la place Bellecour. Ouais, elle est pas si folle. Elle est nulle. Ouais. Franchement, elle est nulle. Ouais, la place Bellecour, les Lyonnais, on la ça, le sait. C'est un peu des graviers par terre, là, c'est ça Oui, c'est exactement vrai. ça. T'as de la terre battue de Roland-Garros, t'as une statue et... On est... On est <rire> <rire> <rire> tu vois, y'a rien, y'a rien. Ouais, c'est vraiment pas ouf, la, sta... la, la place Bellecour. C'est important d'avoir une belle place dans la ouais, ville, tu vois. Je suis d'accord. C'est un peu le truc qui représente, tu vois. Pour moi, belle place, petite rue piétonne et également Cours d'eau, ouais. quand il y a un cours d'eau bien aménagé Bah là t'as tout, là, là tu vas être content parce que t'as vraiment tout Et du coup bah voilà la place capitale il s'est entouré de là tu vois, Là c'est que des cafés, des ouais. bijouteries là-bas etc Est-ce qu'il y a des bons cafés ici ou pas Parce ouais, que tu connais ouais. en général quand c'est placé idéalement, <rire> en général c'est pas ouf tu vois Ah oui il y a des très très bons cafés, bah, là rien que là, là, mais t'en as trois là Qui sont tous vraiment très très bons, que ce soit en termes de jus, cocktail, café tout, très stylé Après les meilleurs ils sont pas là, je trouve ils sont plus du côté des skirols etc très bien. Et et euh, bah d'ailleurs on va faire un tour là-bas après. Là-bas bon. t'as une autre petite place avec une petite fontaine et tout et là-bas il y a un café qui te, des, qui te fait des chocolats Van Houten, je sais pas si tu connais. Non pas du tout. On dirait que tu bois du velours frère. C ah ouais Ouais il est velouté, c'est incroyable. Et Le chocolat Van Houten Ouais Van Houten. Ouais, ouais, c'est un truc à faire, c'est très très bon. On ouais, va tester ça. Ah gars on est en train de... regarde. Oh attends, il commence à Merci beaucoup, bonne journée. Oh. Bon courage. Mais comment ça à Là mon frère j'ai pris des grands instants. <rire> alors quelle est la suite du programme monsieur Alors là c'est euh, où on monte vers là bas rue Saint-Rome ouais. Et euh, là c'est vraiment une petite rue euh, un peu étroite comme okay. et tout Et on arrive sur Esquirol, là où il y a un café dont je te parlais très tard. bien Ou alors on part direct sur Saint-Pierre mais Saint-Pierre on peut le faire tout à l'heure En plus on arrive sur euh, la Garonne après et tout Allez let's go parfait ça me va Je voulais que tu me parles d'un truc Dis moi Parce que forcément il y a un truc que j'ai suivi un petit peu et je voulais sais que tu le racontes et tout ouais. Genre ce fameux road trip aux états unis ah oui. Ça moi, dans les villes de France, il y a un truc que j'explique souvent, c'est que moi, les villes américaines, j'ai un peu plus de mal parce que c'est très voiture. C'est moins à pied, c'est moins machin. Je vais pas me répéter sur ce que je raconte, tu vois. Ouais. Toi, qui du coup a beaucoup voyagé, qui connaît ces villes comme ça, mais qui a du coup vu beaucoup plus de choses aux États-Unis que moi, ça t'a dérangé T'as trouvé ça Comment c'était comment le retrait euh, Moi, moi, genre après avoir fait le retrait aux États-Unis, jusqu'à aujourd'hui, pour moi, c'est le meilleur pays, c'est mon pays préféré dans le monde. Ouais, vraiment. Pour l'instant. Là, je oh, reviens pas du Japon. Il y a pas, il longtemps là. Bah pareil. Je crois que je préfère les États-Unis au Japon. Carrément. Ouais. Le Japon, en fait, c'est Yeah. En fait moi ce que j'aime bien dans un dans une ville, un pays quand je vais arriver Avant même euh, tu sais genre euh, à quoi ça ressemble etc. et tout, c'est plus euh, genre l'ambiance, l'atmosphère tu vois Ok d'accord Aux Etats-Unis tu viens dans n'importe quelle ville, frérot que, c'est vraiment le Bronx partout, c'est le bordel Tu vois il y a des interactions, les gens sacrés, ça crie, en fait tu vois, ça... Il ouais, y a de la vie Ouais il y a de la vie, il y a du truc et en fait tu peux vite avoir ce truc un peu décomplexé tu vois Ouais je vois Même moi comme je fais quand je suis arrivé aux Etats-Unis j'étais en oh, mode putain ouais c'est constant quand même <rire> Tu vois Donc en fait t'es vite décomplexé es... tu vois ça... Et alors le Japon par exemple c'est très, c c'est pas de bruit, il y a des panneaux qui t'interdisent ouais, de parler. Ouais, fort, ouais, tu ouais, vois. Bien, sûr, bien sûr, bien sûr. Et du coup, ça fait que j'étais plus en mode Ah, ok, je suis mort. Moins... La barrière de la langue je suis... aussi. Voilà, c'est la difficile ouais, d'aller parler avec des Japonais qu'avec des. Complètement, Et du coup, il y a vraiment ce truc où tu es en mode euh, Ok, ouais, il faut faire un peu plus gaffe, faut okay. affin, tu vois. Donc, moi, c'est sur ça aussi beaucoup que je me cale. Après, par contre, oui, euh, les villes, c'est euh, voitures de malade, c'est du bordel partout, etc. Ça, oui. Mais moi, je pense que personnellement, c'est un peu ce, que, ce qui me fait kiffer aussi. D'accord. Plus ça bouge, plus il y a du bruit, du truc. D'accord. je me sens vraiment dans une vraie ville. et de la voiture pour aller à des endroits où par contre c'est assez concentré, et là où il y a là, les trucs, genre ça te plaît Ouais, voilà, tu vois. Après, ouais. je pense que quand es, c'est toi qui conduis la voiture et que t'es dans les bouchons chiants, bien sûr. Bien sûr. Mais. Euh... Tu vois ça va pas me déranger de faire 20 minutes de taxi pour arriver dans un endroit et c'est blindé de fou et tout. Il y a quoi comme ville en particulier qui t'a un peu. Ah New York. Ah New York. New York. New <rire> York c'est ouais. moins le cas de ce qu'on m'a dit. Bah, en fait de ce New York comme c'est vraiment genre. Euh, bah surtout bah, Manhattan et tout comme c'est. c'est vraiment quasiment que piéton et tout. Ouais. Du coup c'est beaucoup plus aménagé on va dire pour ça. Mais euh. Mais ouais New York moi c'est la vie qui m'a vraiment.. C est, c est, elle t'a soufflé Mais elle est incroyable frère Oh là là T'es en train aller à New York ou pas Jamais Mais frère en termes J'ai trop envie aller. En termes de visuel de tout, c'est. C'est incroyable, mais t'as des buildings Tu vois, des fois tu vois pas le, le haut, s'il ouais. y a un nuage tu vois, ouais, ouais, ouais, ouais. c'est impressionnant de ouf tu vois Il y a de la musique dans chaque rue où tu passes, il y a de la musique, il y a du truc tu vois, c'est euh, comme ici au final <rire> <rire> On a tous New <rire> York <rire> vois, Mais, mais euh, non moi, moi je pense vraiment la ville qui m'a genre préféré dans tous les cas c'est New York. Ok. La ville où j'ai été un peu déçu c'est Los Angeles. Coucou <rire> Parce que Quand t'arrives à Los Angeles, tu te dis ah ouais ça y est, est tiens tu ta tête c'est GTA 5 c'est vach dans, dans ta tête c'est Californie à Love ouais, et ouais, le compagnie t'ai dit la folie en fait, c'est et... que des autoroutes, des grandes routes, y'a rien à faire T'es arrivé 18h y'a que frère des voyous dans la rue C'est ce que ah, je reprochais à la plupart des villes des états unis Mais ah, en fait oui, du coup savoir que par exemple à New York et même moi il dit Boston On m'a dit Boston vu que c'est pas très loin je l'ai pas fait. On m'a dit pas. Boston c'était un peu de, dans ce délire là ouais. aussi tu vois. en tout cas moi je sais que la ville où j'avais pas d'attente particulière c'était Las Vegas ouais. bah heureusement que j'avais pas d'attente parce que frère c'est la pire ville pour moi désolé Ah gens. ouais vraiment oh frère Las Vegas euh... c'est quoi la... c'est juste cher et vraiment genre la ville du vide c'est en fait, genre, euh... caricature, Ouais c'est ouais, ouais, vrai c'est exactement ça puis en fait genre la ville on dirait vraiment un décor okay. de cinéma quoi okay. tu vois okay. stylé en soi mais tu t'as bon, par exemple ça ça ça, ça on le connaît tu vois t'as pas d'horloge dans la rue tu sais jamais quelle ouais. heure il est ouais l'air il est chaud il est humide et en fait contrairement à ce que je pensais tu arrives à minuit une heure du mat à part les il n'y a plus rien à faire plus ok rien du tout. Ouais, donc c'est cuit et, et c'est genre fonce dans le casino c'est ça te faire ouais vrai. t'as vraiment bah, c'est fou de craquette dehors partout et en fait direct tu te sens pas du tout Allez, ça c'est le pas... truc le plus marquant des États-Unis, c'est le de nombre fou de, fou. de craquettes dans les ouais, rues, le nombre de gens avec des maladies, des ouais, ouais, mentales ça, tu ouais. vois, des choses comme ça. Après bah, ils ont ils une pas vraie sur ça, de et vital, ils ont pas de machin. Enfin, cest à dire que dès que t'es blessé, t'es un truc, bah tu restes comme ça. Ouais. C'est triste, c'est très triste à voir. Mais Allez, genre, par exemple Las Vegas, vraiment, tu arrives sur un parking, tu peux voir 15-20 gars. Il y a plus de mecs que de voitures qui sont qui. C'est les les compagnies. Mais New York, beaucoup moins, parce que déjà c'est vraiment, c'est vraiment une ville immense, etc. C'est un peu un peu la même sanglette, c'est un peu la capitale, tu vois. New York, moi c'est c'est vraiment ça. Après, par contre, ça, je pensais pas. Mais Dallas, j'ai kiffé de ouf aussi. Ah ouais On Dallas, est allé à Dallas, jure, nous aussi. Vous êtes allé à Dallas Ouais. Mais j'ai vraiment trop kiffé là j'ai bien aimé, mais quand même un peu sur la réserve, tu vois. Ouais, je vois, ouais. je vois de ouf, mais euh, je sais pas Dallas. En fait, comme je pense que comme je m'attendais à pas grand-chose en particulier, du coup, t'as kiffé. Je m'attendais un truc de cowboy, tu vois. Et en fait, c'est vraiment une ville de fou et tout. Ouais, j'ai vraiment kiffé Dallas. Aussi, Moi, Dallas, vois. ce qui m'a fait rire, c'est que je suis allé dans une boutique un moment. Et tu sais, c'est une boutique de robes et tout. Je commençais à regarder un peu des choses pour madame. Et en fait, la meuf, tu vois, c'était une, tu sais, c'était une bonne américaine bien texance, comme... Dans le sens où tu l'entends. Ah oui, bah oui. Du coup, elle commence à me parler, ouais, vous venez d'où, faites quoi dans la vie Je lui dis, bah écoute, Time une Paris, c'est tout. Tu sais même pas dire Lyon, tu dis Paris, ah ouais, tu te casses pas oui. la tête. En plus, c'est kiff de fou quand tu dis Paris. Ouais, c'est ça. Et <rire> je lui dis, bah écoute, j'étais à Los Angeles quelques jours, et bon, Los Angeles, pas la ville que je préfère et tout. Oui. Elle m'a dit, bah ouais, je comprends. Nous, on est du Texas, il y a plein de gens de Californie qui viennent maintenant chez nous parce que ça leur plaît plus à Californie. Ouais. Mais par contre, ils viennent chez nous, ils ont envie que ça devienne comme chez eux. C'est ça, <rire> c'est vraiment <rire> la colonisation. <rire> vrai, le elle a dit, ils viennent chez nous parce qu'on paye peu d'impôts, parce qu'on est et tout machin, mais par ah, contre, quand ils ouais. arrivent ici, ils veulent que ce soit à gauche, tu vois. Et j'étais à Ah oui, <rire> <genre> de... <rire> ça y a eu, on est sur ce genre de ça, est faisait trois minutes que je la connaissais. Elle est... ah, bah, par contre, là-bas, c'est oui, c'est ah, oui, oui. limite si <rire> on fout pas le visage de Trump vois, <rire> <rire> pour être vraiment dans le truc. Tu, vois. <rire> oui, là, euh... tu sens que tu es dans un état républicain, ah, ouais, je, tu le sens, mais, oui. mais tu vois, par contre, à côté, c'est vrai que à Dallas, j'avais moins trouvé tous ces côtés un peu craqués, tout ça. Ouais, Dallas, c'était vraiment tranquille, tu vois. On est où ici, monsieur On est du coup, et voilà, c'est plus une rue passante, tu vois. Genre là, du coup, T'as Capitole par là, tu vas aller là par là-bas, tu vas voir Saint-Pierre, euh, tout le quai de la Dorade et tout Très bien Mais du coup on va avancer par là Super Et là du coup on rentre, on re retourne dans les petites villes, dans les petites rues et tout Et il euh... et y aura un petit truc à voir, genre ben comme une petite place, pas, un petit c monument Si mon sens de l'orientation il n'est pas deg, je pense que normalement on devrait arriver vers le café dont je t'ai parlé Let's go Et c'est une petite place toute mignonne Super, super mais Comme d'habitude, et ça je le dis toujours, les villes de France on le tourne en une après-midi, ça prend 2-3 heures On marche comme vous l'avez vu avec un certain mood, on peut pas tout voir hein. ah, oui, oui, oui, oui. Je sais dans les commentaires, et tu vous avez pas ramené la bande, vous avez pas sûr. vu ça et pas machin. Ah, il t'a pas ramené là-bas, c'est 100% que <rire> Bah oui. Et en plus, <rire> je suis pas celui qui sort le plus, donc <rire> c'est sûr qu'il y a des ombres sur l'autre pour les gens d'Izzy. Là, c'est sûr que les, les frérots toulousains qui regardent cette vidéo, si on a loupé quelques endroits, c'est pas très grave, ah oui, bah après, après, <rire> les, les trucs, les villes comme Toulouse, tu veux faire vraiment chaque vraiment petit truc que tout le monde connaît, les vrais trucs vraiment chambés à faire. pas vidéo il duré une heure, une ouais, ouais. C'est <rire> sûr, c'est sûr, <rire> c'est sûr, c'est sûr, sûr. c'est sûr, sûr. Ça bouge un peu à Toulouse, genre c'est comment Ouais, ça bouge pas mal. Hein. Franchement, bah tu vas voir à partir du mercredi, jeudi, c'est bah, des trucs et des soirées étudiantes. Et ouais. tout. À partir du, ouais, du jeudi, mercredi, jeudi, c'est blindé bah, le centre là. On passe là, bah ce soir ça va, que ça, ça va très vite s'en remplir. Là, on va être à l'heure vers Saint-Pierre là-bas. Tu, tu, tu avances par un mètre, c'est un truc de fou. Ok, et puis après, tu as toutes les petites rues adjacentes. Ah bah voilà, bah, les piles à la place de oh là ah là là là comment voilà. j'aime trop ces petits voilà, authentiques en direct authentique. dans... Ouais, dans les dessins divisés t'es limite les trucs un peu clichés bah là c'est exactement dans ça tu vois ça c'est un peu authentique ouais, ça, bien, tu vois. et du coup je crois que c'est ce bar en face là qui, qui fait le ou alors chez Mamie, ma je sais plus c'est un des deux trucs qui fait le chocolat que j'aime bien oh. Ça fait très que je suis pas allé Tu veux qu'on aille en prendre un Mais si t'es chaud je suis chaud bien bah, oui. sûr je suis chaud frère Mais du coup voilà, ça c'est une petite place je sais pas comment elle s'appelle je pense euh, d'avoir le place de la... la Trinité Voilà c'est ça, place de la Trinité, petite place très sympa, très mignonne Et là tous les trucs tu vois c'est des et tout Et les en général ils sont très stylés c'est Genre très typique tu vois Genre sous plafond Autour des bails comme ça de flou, des fou des bails moulures euh, t'as une cheminée dans chaque appart casion c'est là là c'est vraiment t'es grand dans le vrai toulouse euh, le vrai toulouse typique c'est ça tu vois, tu vois la... moi je suis content des villes où il y a des petites rues et, nécessairement des petites boutiques et des fois même des grandes marques souvent des grandes marques ouais. c'est vrai que je trouve le rapport est toujours difficile à comment s'appelle à équilibrer entre ouais. garder un endroit un peu réel ouais, de ouf, de ouf. et en même temps avoir des grosses euh, boutiques ouais, et, et, et les, les grosses marques et, et les machins tu vois exactement bah, ouais. mais ça va ici c'était merdes vraiment pas mal du tout et, et tu te sens vraiment genre bah moi la première fois que je suis venu à toulouse moi ça fait quand j'ai commencé à venir ça ça fait genre 8 ans ouais. comme ça c'est un vrai bouger c'est la même chose hein, il y a que le capuchon, on travaux tout le temps. <rire> chocolat Vanouten Vas-y, on le tente. Hein alors on nous fait. a parlé d'un fameux chocolat Vanouten. Van Vanouten. Là les amis, c'est pas le Vanouten, c'est le Mambala, c'est ça? Le Mambala. Apparemment c'est mieux que le Vanouten. On hein. nous a dit que c'était mieux que le Vanouten. Tu vrai, vois ben. un petit chocolat chaud qui réchauffe les esprits ouais, alors qu'il faisait ça. froid dehors. Ça ça fait du bien. ça Tu vois mon gars Gilles c'est la troisième ou quatrième fois qu'on fait un truc ensemble, toujours aussi agréable, ouais, toujours cool. Ah moi je kiffe du fois à chaque fois. À ça, ça fait trop plaisir. Pareil, franchement. Je dis déjà le premier truc qu'on avait fait ensemble à la Zanmouri, déjà j'étais sorti, c'était trop bien. C'était vraiment super que j'étais vraiment à l'aise, de bien. Ça euh... me fait trop plaisir. Ah non, franchement, c'est bien. marche, je me sens bien et j'aime bien, moi aussi. Tu vois, ça... C'est ce rapport humain, un peu de te sortir bien avec la personne et de discuter, ah ouais, et bah oui, vois, de faire des choses. C'est tellement mieux. Ça. Et là, ça se retranscrit pas. Et tu vois, on parle de tout et de rien. Ouais, euh, c est... C est énervé, tu vois. T'as des trucs prévus pour 2023, des envies, un truc qui te ferait kiffer ou quoi Ouais, j'ai pas mal de trucs là pour 2023. Bah là, il y a pas longtemps, on a fait le planning quasiment sur l'année, là. Ouais. Pas mal de nouveaux concepts, là. Euh... J'en dis pas trop, parce que ouais, je le le En plus, t as t as rien n'est encore vraiment acté, donc. Pas de problème, pas de problème. On reste quand même beaucoup sur le voyage, c'est ce que je préfère faire et... et je trouve qu'en fait, quand tu peux voyager, c'est tellement euh, gratifiant, tu vois. Genre, il euh, y en a qui n'ont pas la chance de pouvoir bouger, machin. Ouais, bien vu. sûr, bien sûr. Tu peux bouger, c'est un support de fou pour beaucoup de trucs, tu vois. Donc, euh... et Donc, Après, il y a pas mal aussi de pas mal de vidéos, euh, des vrais concepts, des vrais trucs un peu plus émissions que tu envie d'amener, etc. Tu vois, pas émission un peu. Ouais, euh, un... Pas, pas plateau, tu vois, ouais, pas, pas émission plateau, mais vraiment plus genre euh, concept unique sur cette vidéo-là, euh, pas des trucs en épisode et tout. Pas ouais, comme... forcément une série ou quoi, ouais. genre, voilà, exactement, tu vois, pas mal de trucs comme ça et tout. J'aimerais bien m'ouvrir un peu plus au fit aussi cette année, tu vois, surtout là depuis ces dernières Années, bah ça y est, quoi. Genre, on est passé un truc où c'est on est on est on a dépassé le stade de connaissance, ouais, ouais, je veux le dire. Maintenant, tu as des, connu beaucoup de monde et tout, ouais, là, voilà. Genre. Puis il y a des vrais, des vrais gens avec qui ça s'entend vraiment bien et que ça peut vraiment bien matcher, tu vois. Parce que moi, je sais que tu, ouais. genre, tu avais les frérots Sacha et tout machin, où ouais. vous faisiez beaucoup de choses ensemble. Maintenant, chacun fait un peu ses trucs, j'ai un et tout. Ouais. Ça fait pas bizarre ça ou ce s'est passé, en genre. soit, c'est euh, aussi un peu, tu vois, genre c'est un peu à ça qu'on a aspiré tu vois, genre chacun de sa chaîne, chacun fait ses trucs. Moi je sais aussi que de mon côté tu vois, genre euh, depuis ces années là c'est un peu, bah c'est moi qui tenais le groupe tu vois, ouais, ouais. c'est moi qui, qui, qui tiens un peu les, les rênes et tout. et Même arrivé à un certain moment, tu vois YouTube j'ai commencé euh, tout seul et après j'ai fait, j'ai ramené les gars etc et tout. Donc pendant ouais, deux ans, deux ans et demi on a trouvé un vrai épanouissement sur ça, un vrai délire tu vois et puis euh, on allait vraiment sur la même... En fait on voyait, tiens les, comme il dit euh, Damso tu vois, la vie c'est qu'une manière de voir les choses, ouais. on voyait vraiment les choses de la même manière pendant deux Ans, deux ans et demi, et donc euh, ça roule nickel, tu vois. Sauf que, bah, en arrivant avec le temps, etc., et tout, tu vois, bah, on va plus les choses de la même manière sur le truc Là, machin, ça s'accorde plus pareil, tu vois. Et en même temps, bah, chacun ouvre son truc, donc euh, chacun va pouvoir faire vraiment purement ce qu'il veut lui, soit, tu vois. Et même pour moi, c'était de plus en plus compliqué, tu vois, pour moi de gérer un peu les états d'âme de chacun pour chaque truc. Et puis c'est quand même euh, 4-5 dispo à chaque fois, ouais, moi, normal, en normal. Même grosse temps, organisation, grosse gestion humaine, machin, c'est ça, tu vois. Et puis, euh, faut que c'est vraiment tout convienne à tout le monde, c'est à dire que si moi, par exemple, j'ai envie de faire un truc comme ça, mais qu'à côté ça convient pas trop bah je vais pas le faire comme ça c'est difficile but, que de forcer vois, le tiens on le fait parce que c'est moi qui l'ai es, décidé t'es ouais. vachement dépendante, c'est comme je sais pas une famille ou ouais, quoi tu vois genre quand, quand t'as pas d'enfants pas de trucs et tout, ouais, tu bah, fais bah, et, ouais, tout. Bien et après t'es obligé quand même de prendre les états d'âme de chacun et tout et c'était un peu notre, notre DA depuis tout ce temps et tout tu vois et, et comme là ces derniers temps tout le monde a eu des envies un peu différentes de plus en plus différentes et tout les gars ont ouvert leur chaîne chacun fait ouais, c'est le temps c'est l'évolution et chacun sur sa chaîne fait des trucs il m'avait parlé d'idées et tout chez moi moi ça me chauffe pas c'est pas des trucs tu vois logique donc ouais chacun part sur ses trucs et moi je sais que aussi, à force j'ai un peu ce besoin de retrouver un peu une identité un peu individuelle tu vois on mmh. va me retrouver tout seul aussi de tu vois on a, on a créé un groupe et tout et en fait en, en faisant ce groupe ce qu'on voulait vraiment c'était déjà nous bah nous faire kiffer il y avait vraiment ce truc on voulait un peu bah, tu sais marquer euh, un peu les gens une génération un truc et au final ce qu'on a réussi à faire mine de rien tu vois, on a réussi à vraiment ramener un truc nouveau et tout ouais, ouf. et donc euh, ça ça on est trop content de ça on est Énergé. trop fier de ça et moi je kiffais trop si vos trucs faites bien bien bah ouais non mais c'est fou tu vois mais c'est pour ça on s'est dit vaut mieux arrêter maintenant pendant euh, que c'est voilà on est mais sans prétention on est quand même arrivé à un certain niveau assez top tu vois et on s'est dit vaut mieux bah on arrive à ce niveau là on a réussi à vraiment faire tout ce qu'on voulait faire même plus que ce qu'on avait imaginé faire là maintenant on commence un peu à se marcher dessus ça commence un peu à et que ce soit dans le pro même dans le perso tu vois genre les choix de vie de chacun etc ça convient pas à tout, tout. Ouais. vas-y c'est mieux de chacun prend sa direction et au moins on a c'est un c'est un chapitre qui se tourne c'est une... une histoire on a... on a fait un chapitre trop trop bien vaut mieux qu'on le finisse propre que le truc il tourne et après on, on en ouvre à chacun un nouveau les euh, définitif tu vois. Ouais, ben sûr, tu vois, coup, dans un deux ans, ça peut rester Voilà, film, tu vois, Ça, ça c'est des la, la vie, on sait pas du tout, mais en tout cas, on s'est dit, c'est mieux quand même de c'est mieux de plutôt, de plutôt que de se marcher dessus et de continuer dans un truc qui va forcément sur la longue devenir un peu toxique. Intel ouais. il est plus à l'aise dans ça parce que machin, moi je suis à l'aise dans ça machin. Tu me vois, moi de devoir gérer un groupe, mine de rien, ça commence à être un peu pesant, un peu. Même moi, dit, je m'étais dit, tu vois, à des moments, même pour eux, je pense qu'ils voulaient pas être juste catégorisé euh, catégoriser le pote de Gillesy, tu vois, de ouf. Et même moi, genre, avant même que ça pète un peu et tout, c'est le premier. Les trucs que je leur disais quand on en parlait, il faut vraiment. C'est ce qui va arriver, vous allez être catégorisé les potes de Duty. Si vous voulez vous créer des trucs sur internet le but c'est que vous soyez Sacha, Benji, Marceau et pas. Ah oui c'est le code de Duty qui faisait pas avec eux. C'est ça le but tu vois. Je pense que là on est arrivé au bon timing pour que ça soit le cas, tu vois. On arrive au bon timing pour que chacun amène ses trucs sur sa chaîne, ses nouveaux trucs, avec les gens avec qui il veut le faire, n'importe tu vois. Et je pense que ce soit pour moi, vraiment retrouver mon identité un peu individuelle ou eux, de se créer leur identité, ouais, On On arrive au bon timing pour ça, c'est le moment un peu de. c'est comme ça. C'est cool cool. les Beatles c'est votre direction machin ouais, y a un moment cool, où, tôt, où tôt, chacun tôt. dans un peu tu vois Mais après ouais je comprends que euh, bah c'est dur tu vois Genre pour les gens ils sont en mode Oh putain genre j'ai eu des gens qui disaient bah, comment on va s'en remettre comment machin Ah oh, vous allez gars, vous en remettre sinon les gars Sinon on s'en est remis vous allez vous en remettre vraiment Y'a pas de <rire> problème Non mais surtout que c'est comme, comme d'habitude c'est une... Les choses sont faites de la manière où on essaie de faire la plus saine possible tu vois Parce qu'en vrai en continuant comme ça etc Des choix de vie de chacun, des choix de direction de profession de chacun et tout bah ça, ça convenait de moins en moins, que ce soit de moi envers un tel, d'un tel ouais, envers ouais, moi, ça ouais. convenait. En fait on arrivait à ce truc où, tu sais limite tu peux rentrer dans des non-dits, des trucs en mode vas-y chacun prend sur soi, mais vas-y ça fait chier, machin. vaut mieux en arrêter quand c'est propre et puis chacun reprend sa direction C'est adulte, c'est voilà, adulte c de fou, vraiment va faire vrai. ça. C'est ce qui a fait la différence être entre euh, la bande d'étudiants de, des fois, tu sais, quand ils font des projets ouais, entre exactement. eux et qui partent en non-dit avec des gros problèmes, et là, ouais, et là les adultes, ou à 27-30 ans, je dis pas que ça n'arrive jamais avec les adultes d'ailleurs, mais la plupart vrai, du vrai. temps si tu le fais de manière adulte, ça finit plus sainement tu vois c'est mieux tu vois le fait d'être de, bah, de base amis et donc bah, de faire notre vie perso ensemble ouais, tu vois, bien, on s'est toujours beaucoup vu et tout, et tout. ensuite c'est devenu notre taf ouais. derrière et donc ça fait qu'on a Ouais. Quasiment 100% de notre vie perso et notre vie pro ensemble ils sont mêlés, ouais C'est-à-dire qu'un truc qui convient pas Genre par exemple un, un choix de vie que je fais qui va pas convenir à tel Ça va être un sujet de Qui de va malade. se répercuter sur ouais, plusieurs ça. phases Parce ouais. que du coup bah, on est H24 ensemble et qu'il faut absolument que tout le monde valide tout Et que tout le monde soit en accord avec tout ce qui se passe chez chacun Sinon il y a un problème et ça fait chier mmh. Parce qu'au final bah, tes choix de vie ils ont des répercussions sur les sur tes ouais. potes ouais. Parce ouais. qu'on est comme ça tout le temps Alors que là on prend un peu plus de distance sur ça hein, Chacun prend direction, bah. Il y a des sujets qui pouvaient créer des problèmes qui aujourd'hui n'en sont plus du tout. Chacun fait ses trucs, machin, tu vois. Et il y a du respect mutuel ouais, sur a ça. Il y du respect ouais. mutuel et tout. Et quand tu revois un tel ou un tel, bah c'est bon. calme, ouais. Voilà, frère, il y a des points bien. en moins de ouf, tu vois. Et ça, ouais, ça, ça, même pour nous, ça a pas été, euh, été, été facile de se rendre compte de ça et de se dire, bah ça y est, il faut qu'on en arrive là, tu vois. Et mine de rien, moi j'ai bah, j'ai dû quand même, moi, beaucoup amener ce truc-là. ce Ça y est, vrai, je pense qu'on est arrivé à, à terme. Et même eux le sentaient aussi, c'est un truc qu'on sentait, etc. Et, tout, et moi j'ai juste dû un peu acter le truc en mode, vous savez, c'est le qu'on arrête, tu vois. Comme je dis, quand, quand je de ça c'est euh, vaut mieux arrêter maintenant plutôt qu'en fait continuer pour garder un truc qu'on veut pas perdre et le rendre nul j'ai déjà fait ça tu ouais tu vois j'ai déjà des... fait c'est pas euh, c'est de la merde <rire> C'est vraiment je vous le conseille et après tu après dans un an deux ans et les trucs qu'on faisait il y a un an deux ans incroyable on met tout le monde d'accord dans un an deux ans on continue et en fait tout le monde va se dire ah ouais c'est claqué maintenant <rire> parce que tu le sens que c'est plus ouais, ça y a pas, plus vois, ce truc. il ouais. y a plus cette osmose il y a plus cette truc et donc voilà mais ça c'est c'est vraiment comme dans c'est vraiment comme dans tout hein. tu regardes vraiment partout euh, ouais. tu regardes les, les robots des bois les. les Eric Ramzi, il est magique. Tout le monde prend ses directions à un moment, tu vois, tu peux pas rester comme ça indé indéfiniment Et moi là où je suis content quand même dans tout ça, tu sais il y a, des, y a des, euh, des, des checkpoints un peu qu'on voulait passer, qu'on a réussi à passer Et En fait on part pas avec des regrets, on part pas avec des trucs, putain on aurait pu faire ça, on n'a pas fait ça On a même fait beaucoup plus que Non beaucoup... frère t'as une liste grande comme ah ça Ah ouais frère tu vois bah, genre typiquement chacun des gars, les rêves qu'ils avaient dans leur vie on les a fait. moi aussi tu vois La Laponie l'année dernière je sais que c'était un rêve de vie de Marceau d'aller voir les grands Montréal Exceptionnel, euh... d'ailleurs vous y êtes allé avant que tous les youtubeurs y aillent cette non, bravo. <rire> Franchement, <rire> on a été chaud. Cet hiver, les youtubeurs, la police, c'est bon, on respire plus. Hein. <rire> les Etats-Unis, je sais que c'était un rêve de Benji aussi. Il a toujours dit, euh, les états unis machin et tout. Le match, bah, Sacha, c'est son rêve de vie. Oh, de ouais. Et de en plus, la... il marque. Et en plus, il marque, c'est incroyable, C'est pour ça, voilà, après, tu vois, genre, je sais que là-bas, on est parti au Japon avec Marceau. Parce que euh, avec Marceau, il y a des trucs où ça marche encore. Il ouais, ouais. y, y a des trucs où ça marche encore bah et bien que... Bien. que bien. On est encore sur la même longueur d'onde, assez sur la même longueur d'onde. Et dans le, la compréhension mutuelle, Pour propose de faire de quelques trucs ensemble. Vous avez fait quoi, au Japon On a fait un trip pareil, on est parti de Tokyo et oui, on a jusqu'à Hiroshima oh. On a fait, euh, ouais, on a fait euh, Tokyo, euh, Hakone, Kyoto, Osaka, Hiroshima tu vois. Osaka c'est comment Osaka, bah, En fait on, a fait, fait le, bien, on Osaka, a fait le parc Universal Nintendo et tout tu vois C'est très très stylé. très stylé Par contre euh, l'attente est malade On n'a pas pu faire grand chose parce que deux heures d'attente pour chaque truc Il n'y a pas un petit Il euh, y a place, normalement euh... mais quand on est arrivé euh, sold out Je savais pas que ça, ça pouvait être sold out <rire> Ah et donc c'était un peu la gâche mais en soi par contre en termes de décor de trucs, c'est exceptionnel. Et l'attraction Jurassic Park, c'est le meilleur truc que j'ai fait de ma vie. Moi quand j'étais gamin, j'avais vécu à Miami, enfin Orlando, à côté de Miami. Ouais. Et on est allé à Disney World et au parc Universal de, de Orlando. Ah, par c'est fou là-bas Orlando. Exceptionnel. Parce que j'avais fait celui à Los Angeles, Universal, j'avais pas kiffé ce si tu parles quoi, ah, Orlando, Enfin ouais. celui de Miami euh, ou en tout cas en Floride quand on y était, c'était vraiment exceptionnel. Il y avait une, une attraction Jurassic Park où en fait t'étais dans une sorte de, de, de, de canoë, tu vois, euh, ouais. bien sûr attaché et et où tu traversais une sorte de jungle avec des bruits, des faux dinosaures, des machins. Ouais. Et en fait, l'attraction se terminait à la fin avec une sorte de méga descente ouais. dans le noir. Et en fait, en plein milieu de la méga descente, t'as une lumière qui jaillit et t'as un dinosaure géant, genre le T-Rex wow, de ouais. Jurassic Park. Comme ça. Ouais. Et en fait, à ce moment-là, il prend une photo. Et du coup <rire> Oh, c'est très stylé ça. Petite visite chez Mamie, fort agréable. Ça sympa chez Mamie ou oh. Bah oui gros. Là on va traverser du coup euh, le quai de la Dorade ouais. au bord de la Garonne du coup. Super Là c'est là-bas où tous les jeunes, là tu vois à partir du jeudi soir jusqu'au samedi soir. Ça va sur les quais Ça va sur les quais c'est blindé. Moi ouais, en fait, tu peux un... te faire planter ou voler ton vélo. Ouais vrai. ouais. Alors c'est vrai que de temps en temps ça peut être un peu craignos mais ça c'est vraiment un truc que j'aime bien. Et, genre les quais quand c'est bien aménagé. C'est quoi les spécialités culinaires de la région genre à Toulouse Bah ça va être le cassoulet principalement. Ouais. Mais après ça vient plus de Castelnaudary à côté. D'accord. Les gens ils se le sont appropriés. Ils ouais, logique. C'est oui, bon comme les Grenoblois qui disent que le tacos vient de chez eux. Euh. <rire> <rire> C'est le seul palmarès de votre ville. <rire> Après, franchement, en cuisine, je ne pourrais pas, je ne vraiment pas le meilleur. Spécialité culinaire de Toulouse. Alors, le cassoulet, numéro 1. Ah, oui, mais ça, c'est sûr. Ça, tu ne t'es pas trop pas. au carré en disant cassoulet. La saucisse de Toulouse. Ok. Le gâteau, le, le fénétrant. Moi, c'est ça, mon problème, c'est que je suis pas un mec qui cherche à découvrir des trucs comme ça. Si tu m'amènes pas à manger un truc, <rire> je vais manger quelque chose que je vois. connais. tu vois, ouais, ouais, ouais, Ça va pas ouais. être la curiosité. Ouais, un peu. Exactement. Écoute, vois. un gâteau généreux tout en fraîcheur et en légèreté à base d'amandes. Citron. Citron abricot et merde, et <rire> <Caca>. merde. <rire> Le cachou, la jaunie Ah oh, ça, c'est horreur C'est de ça, c'est d'ici Ça vient d'ici C'est de la réglée, ça, non Ça, ça vient de chez vous, ça Bah ouais, c'est écrit Toulouse-France dessus Ah ouais Oh non pas les fière, Toulousains, fière, non les gars les gars les gars, les <rire> pas gars. De on est pas ensemble, on est pas ensemble. <rire> ah si en bah parlé. si, il y, y a aussi les, les, la violette, les trucs à la violette. Et, et bah juste en dessous, c'est ce qui ouais, est écrit, voilà, les trucs à la violette. C'est mignon Toulouse. En fait ouais, je, je, je commence à comprendre le côté que t'as dit un peu euh, village. Tu vois quand oui, je vois ça par exemple, dit. tu vois. T'as des gros axes de la grosse ville et après dès que tu vas à droite à gauche ça va être dans un petit village c'est très très mignon. Ah c'est vraiment. Et ça je le trouve pas dans beaucoup de villes. Tu vois genre par exemple Bordeaux moi j'ai pas trouvé ça. Bordeaux moi les Bordeauxis il y en a beaucoup qui m'ont dit depuis que c'est relié à Paris en deux heures, c'est ça. La ville elle a, elle a changé. Ça ils ont le seum de fou. Parce que c'est devenu un paris un, un Paris bis, tu vois. Il y a Simon un... Puèche, il m'a dit viens à Bordeaux, je te fais faire les villes de France à Bordeaux. Ouais. J'irai sûrement avec Simon à Bordeaux si, si il est ok. <rire> mais euh, ouais, ouais, ouais, ouais, moi c'est les Bordelais ils m'ont dit ça, tu vois. Mmh. Ouais mais ouais, bah, bah, les Bordelais ils ont vraiment la haine de ça. Ouais. Genre t'as vraiment bah, des mecs de panis de Paris qui viennent bosser à Bordeaux, il en a Du coup c'est devenu genre euh, vraiment la grosse. C'est limite, genre, ça reste quand même quand on y pense. Le fait d'avoir une progression à savoir d'être relié plus rapidement à la capitale, ça les a desservi. <rire> <chiant. rire> C'est moins cool pour eux Ouais, bah parce qu'en vrai, ce, ce qui fait le charme un peu de, de la ville de Provence et tout, c'est que c'est que ça ressemble pas à la capitale. Justement. Ouais, bien sûr, bien sûr. Si ça ressemblait, sous, si ça ressemblait à Paris, bah voilà, il y aurait pas le charme. C'est ça qui est cool, tu vois. Du coup, là, t'as le pont neuf. et après, là-bas, t'as un autre pont qui est mieux, c'est le pont Saint-Pierre. Ok. Du coup, on va prendre à droite, là, et du coup, bah là, tu longes tous les tous les quais, tu vois. Okay. jusqu'à là-bas, mais là, du coup, tu as la... T'as tout le de... de la, c'est la dorade en fait ici tu vois. Ah Et du coup, voilà, as là t'as tous les gens, déjà gens et tout, ils viennent se mettre là. Tu vois. Et t'as des centaines de personnes qui sont là, ça boit, ça rigole et tout. tu vois. C'est une, une des trop premières trop fois que, que je vois la garonne de mes yeux tu vois quand même. Hein. Et t'as ça aussi, une petite sculpture là qu'ils ont mise là. Oh Il y a des petits trucs comme ça. L'hôtel Dieu sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Là tu vois t'as des, des arbres là ouais. qui se suivent et en fait t'en as un à un moment qui est enlevé. D'accord. Parce qu'en en fait t'as l'ancien appart appartement de Claude Mougaro qui est là donc quoi. Ok. Et en fait il a demandé à faire enlever un arbre parce qu'il voyait pas la garonne. <rire> il a dit faut enlever l'arbre là Je veux voir la Garonne de chez moi Et du coup t'as des armes et t'as un trou Oh, euh... le... oh <rire> le giga de <tchad. rire> Et c'est qui ce monsieur Claude Claude Nougaro ouais. C'est euh, bah, un chanteur euh, de... il y a un petit moment maintenant Et vrai. il est de Toulouse et il a fait la chanson euh, Oh Toulouse toulou, Et du coup il a même une station de métro à son nom et tout. Stylé ouais, Le mec il a vraiment une sur Toulouse hein, T'as marqué ta ville au point d'avoir regardé cette station T'as un, as même, un attends, quartier à ton nom euh, exceptionnel. Une station à ton nom tu peux enlever un arbre si tu veux <rire> Alors là <rire> le côté enlever un arbre, il y a des gens qui vont dire... Ah, tu c'est de la merde ah, <rire> Moi Pour ouais. le coup, je trouve ça incroyable. <rire> mais frérot, moi, je veux ma vue sur la Garonne. Il ah, y bien <rire> dit, j'ai pris la porte pour voir la Garonne, je la vois pas. enlevez moi l'arbre. Bon, là, peut-être à cette période, je pense pas. Mais l'été, tu peux louer des petits bateaux et faire tout autour de la Garonne comme ça, en bateau. Trop cool, ça, ouais. ça. Tu sais, hein, les trottinettes, le maire de Toulouse, il veut pas qu'il y ait de trottinettes aussi, Ah tu ouais. Il n'y aura pas de lime et tout Parce qu'il veut pas justement que les gens... Jettent dans, dans la Garonne. Ouais, ah, et... ça se comprend. Et du coup, ça fait des années que bah, tout le monde veut des limes et tout. Parce il bah, y a que nous qui en avons pas. Mais il veut en C'est dommage parce que ça Clair. Mais c'est quand même une mobilité bien. intéressante, tu vois. Regarde lui, Il se régale, frère. Ah bah ouais, frère. Oh là mis. là là là, comment il se régale, lui. <rire> euh, on en parle, il y a un frérot qui passe ouais. en faisant un mis, slide. Ouais. <rire> moi, moi j'aime bien prendre le vélo et tout, mais c'est vrai que la trotte, c'est une mobilité douce que j'aime bien après. Ah ouais, comme d'hab, ouais. hein, avec un truc en milieu de service, t'as des débiles qui les jettent dans les, les ça, fleurs ça. et tout, tu vois. Des gens qui cassent les couilles, qui font des trucs comme ça, vois, Mais et de manière globale, je trouve que c'est une bonne chose, tu vois. Mais quand on a partout dans toutes les villes, il y a que tout doux, t'en as pas. Chiant tu vois. Est-ce que toi, tu suis un sport vite fait ou pas du tout Ouais, le MMA. Le MMA Ouais. Ah oui t'as fondé les mémoires. Ah, J'adore cool. Donc toi la Cyril Gall contre John Jones euh, ça te parle ça te euh, énorme euh, J'espère qu'il qu le prend le titre, après c'est John Jones hein <rire> John Jones il est vraiment bouillant, Et est moi bon, je, je suis un casu euh, des mains, genre John Jones c'est une légende hein frère, est, oh il est là de. Enfin il est là hein Mais après Egan euh, c'est quelqu'un de ouf hein, j'y crois mais c'est pas acté quoi. Mais ouais, dans le MMA, j'adore. Moi j'ai fait de la boxe anglaise pendant 6-7 ans. Et du coup, les sports de combat, c'est un truc que je kiffe. Les sports de combat, c'est énervé. Et le MMA, pour moi, c'est le sport le plus complet quoi. C'est impressionnant, frère. Je tiens pas 5 minutes dans une cage comme ça. C'est incroyable, c'est impressionnant, les mecs. C'est vraiment des guerriers. Et à Toulouse, le sport, c'est le rugby. C'est rugby, ouais. Là, t'as le foot aussi. Le stade toulousain et tout. Le stade toulousain, après t'as le stadium aussi, tu t'as tes TFC. Ouais, qui va beaucoup mieux en plus. Ouais, qui va à Ligue 1. C'est un de Ligue 1 et tout. Et en vrai, ça va. Bien. Donc euh, non non en vrai t'as... Bah en vrai oui, le vrai sport c'est le rugby hein. Quand tu dis le stade toulousain c'est comme si tu disais, je crois, hein, genre pour le foot, genre le Real Madrid, ou tout ça bah, oh Ouais ouais ouais c'est des Kink, monstres ah, J'ai vu qu'ils avaient Antoine Dupont, genre l'un ouais, des meilleurs joueurs du monde les tout. meilleurs, les meilleurs joueurs du monde et tout, ils sont vis. je suis content parce que normalement dans un corps de bientôt je vais avoir un joueur du stade toulousain T'as qui Bah je peux pas l'annoncer comme ça viens une quête, dis à moi Ok bon, un pire en quête, normalement en mars j'ai... Okay. Juste après les ouais, 6 J'étais en stylé. Ok voilà. Très, très stylé. Donc là vous avez eu le cut et vous avez juste entendu stylé. <rire> <Très> stylé. <rire> ah, c'est pas mal les quais. Ils sont même assez stylés. Mais je les trouve encore moins bien aménagés qu'à Lyon. En fait, ah ouais je, et pour être tête avec toi, jusque là, j'ai fait des tonnes de villes. Et c'est même pour faire le show de balle, je n'ai jamais vu des quais aussi bien aménagés qu'à Lyon. Ah ouais et Là en ce moment, il y a quais de qui sont genre full travaux. Ouais. Mais les quais du Rhône sont ultra bien aménagés. Genre c'est large, t'as une piste cyclable, t'as un endroit pour les euh, piétons, des pelouses, alors... C'est des pelouses qui à des moments peuvent subir ce phénomène-là. Normalement, il y a une pelouse, etc. Oui, <rire> elles peuvent subir ce phénomène-là, à savoir. Euh, bah, de la gadoue, trop aussi, de soirées, je <rire> dirais aussi des gens qui arrachent. Mais oui, con... je pense c'est ça. Mais euh, au global, ouais, c'est bien bien aménagé. Alors que j'ai fait des tonnes de villes, genre Budapest même, les quais, Seine, même Prague, des trucs comme ça. Tu as vu quoi Moi, quand Lyon, j'aime tout. Tu me dis n'importe quoi, je sais sûr, j'aime. J'ai kiffé quand je suis allé à Lyon. Mais là, ça, va c'est mignon. Je vois ce genre de muret avec des gens assis comme ça, avec cannes de 8,6. Et là, là, en général, c'est des malfamés C'est des cartes des, des Ils sont comme ça et ils regardent les gens genre, sur la Ils sont comme ça, ils te regardent et tout Et quand tu passes là, en général, tu as toujours la tête tournée plus vers la droite Oui, oui, oui là. Oh, il y, a... oh, y a du courant aujourd'hui ouais, Putain, il fait beau Là, là vite de Paris. Ah, Ça me fume Et là, tout ce petit pont euh, tous ces petits ponts, pardon, mmh. tout ce petit coin de Garonne, ça nous amène où Du coup, là, on finit le, la petite ligne droite, on monte les escaliers on arrive à place Saint-Pierre. Très bien. Et là, place Saint-Pierre, c'est de... C'est le Ah, frère, là, tu la Mais mais Là, tu as tous les rugby tu as des machins. As... Ok. Tu arrives ici un, un vendredi, samedi soir, là. C'est là où ça bouge Ça bouge de malade, c'est beau. Bon, oh là là là là. Ça, ça me plaît énorme, ça. Tu as trois bars, euh, les gros bars, on va dire, un peu, qui sont connus. Tu as la couleur de la culotte. Très bien. Tu tu j'annonce la couleur, hein, tu vois, avec... <rire> attends, attends, le bar, s'appelle la couleur de la culotte. Tu la couleur de la culotte. culotte. culotte. Là-bas, tu le sein des seins okay. Et à l'époque, ce bar-là, euh, les meufs pour rentrer, il fallait qu'elles euh, elles montent leur ins, et euh, ils prenaient en photo, ils les accrochaient au mur, ça. Et toutes les meufs qui rentraient faisaient ça. Après vrai. ils se sont dit c'est peut-être pas super beau qu'on Non va... peut-être que <rire> avec le temps ils se sont dit oh <rire> ouais, ouais ouais, tu vois. Mais en vrai concept, bah tu rentres dans le truc oh, bah toi. Ça merde. me bon, rappelle quand j'étais en école de commerce et tout tu sais au tout début t'as envie de t'intégrer donc ouais. allez tu vas faire un tour à leurs after work et leurs soirées organisées. Ouais. Et pareil à Lyon ils m'avaient amené dans un endroit au bar genre au dessus il y avait des culottes accrochées gros. Ah bah oui mais ça c'est. En vrai. Mine de rien, c'est un délire stylé pour la tuerte. Il y a un concept. Ouais. Là, tu fais ok putain. Il y a, y a une réflexion là. marketing. C'est ça exactement. Ouais, ouais. Apple en sueur frère devant <rire> ça. <rire> bah oui là, tu vois. Moins épuré qu'Apple mais.. <rire> c'est des, tar <rire> des tarés les gars <rire> Et ta troisième barre, ça c'est le. C'est c'est chez tonton. Chez tonton Chez tonton, là, cousin. Là, là, ça, c'est un bon blase, ça. Hein. Ah, là, mais là, tu vois, tu peux casser des tables. Chez tonton. Là, là, là, là t'es chez tonton, t'es bien. Tu sais qu'il y, y, y a ma grande sœur, à l'heure actuelle, elle a comme projet de, de, de lancer une pâtisserie. Donc elle, elle, là, elle finit sa formation, tu vois, ça se passe bien. Elle, elle veut même pas le faire en France, tu vas le faire au Maroc. Et donc, ces derniers temps, elle me dit Est-ce que tu peux réfléchir à un nom okay. Est-ce que tu peux m'aider à trouver un nom pour une pâtisserie Et elle s'appelle Sarah, tu vois. Elle m'a dit Si tu me dis les délices de Sarah, je te mets une tarte. <rire> Il y a ils pâtisseries dans le même quartier. On <rire> va avoir les délices 2 Les délices de Sarah, de. De. De. Délices de Momo, Capito. de. On respire plus. Les ah, ouais. délices du Capitole. Mais ça, le mec a 10 ans, tu vois. Il n'y a pas de souci. Lui, il s'est appelé quand c'était pas encore mainstream, tu mais vois. Mais les délices 2, on respire plus. Ouais, c'est bon. Et donc, du coup, j'ai réfléchi. Je lui dit, mais moi, je n'ai pas de créativité. Je n'ai pas d'idée. Ouais. Je j'ai dit, pourquoi tu te casses la tête Mais chez Sarah. <rire> ah mais là c'est vraiment vraiment pas voulu l'aider Au pire tu fais les sens inverse, tu prends un contre-coup, tu marques les dégoûts de Sarah Et tu vois, comme ça tu passes, te dis, attends, comment ça les dégoûts Les horreurs de Sarah <rire> Les horreurs <rire> Les trucs dégueu de Sarah Tu vois, tu mets des trucs comme ça, tu vas dire c'est pas Ça me pue On va aller faire dans donc là là-bas t'as chez tonton ah, là -bas, frérot, là-bas c'est le Bronx et... C'est C'est vraiment le Bronx Mais toutes les soirées là-bas où tu vois, il y a au moins c'est trop mignon, je kiffe bien. Ouais là-bas c'est très stylé, là-bas t'as l'église, euh, truc vraiment quand t'arrives à Saint-Pierre c'est ça, le symbole du truc c'est ça. Là t'as tous les tous les petits les, les petits. Oh là là chez en fait. ton, ton pastis au maître, c'est ouais, écrit. Dit, quand tu viens ici, tu regardes les soirées qui se passent ici, il y a au moins à chaque fois un mec qui pêche une table. Et c'est ok pour tout le monde. <rire> c'est le folklore hein Et donc juste à côté mais du coup ils sont ensemble quoi c'est le même gars qui gère je crois les trucs et tout À la couleur, la couleur de la culotte Mais tu vois c'est quand même deux clientèles un peu différentes <rire> Là bas t'as vraiment les rugbymans le bordel ça oh, okay. ouais. à côté un peu plus raffiné Tu viens tu ouais. prends ton petit cocktail Ah ouais la couleur de la culotte un peu contre, plus raffinée deux mètres et tu me fous le bordel directeur <rire> Genre tu penses ah, si tu fais virer d'un bar il te il dans l'autre ou... <rire> En vrai ça dépend ce que as fait si t'as pété une table là tu vas ah, là -bas. tu dis mais viens t'as Tu t'es trompé dans Viens là tu c'était pas là bas Et là bas au fond du coup as le décembre aussi très bien là t'as l'université Toulouse Capitole très très grosse université on peut aller la voir ouais car oh, je vais aller la voir moi Alors, en plus elle est à ils ont fini les travaux il y a pas il y a longtemps un an un an et demi elle était en travaux pendant très longtemps et tout mais elle est très stylée et non, là bon... c'est vraiment que t'as le commerce tous les trucs ouais. de commerce les marchands et tout bah ça a vraiment bonne gueule hein ah, elle, elle est vraiment immense hein. c'est vraiment une petite ville dans la ville dans l'intérieur c'est un délire c'est le mélange des genres tu vois genre t'as mm -hmm. ici un truc neuf euh, énervé puis t'as là bas un truc euh, délabré <rire> exactement <rire> c'est un peu mélange des genres tu vois les ils ont quand même essayé de garder l'esprit le, quoi tu vois les briques comme ça ouais, les courant, briques ouais euh, moi j'ai mal, du mal des fois avec des trucs en briques rouges mais là ça a de la gueule cest dire parce y a vraiment que ça, vaut mieux aussi faire hein. C'est vrai, c'est vrai. Là, vrai. Vraiment, euh... Bah là après quand tu vas vers là-bas tu, tu sors un peu du vrai sens. D'accord. Tout à l'heure, si tu voulais on va faire un tour au jardin japonais, c'est plus vers récompense. Très bien. Donc quand on va marcher un petit peu plus, Ok c'est vraiment une ville normale pour le coup. Pas de souci. Là on, on reste vraiment dans le centre parce que c'est là où il y a vraiment l'esprit vraiment Toulouse. Ouais. C'est quoi le next là après Saint-Pierre On va retourner vers le Capitole. Très bien. Et du coup en fait tu traverses toute la rue. Euh... Je sais plus comment elle s'appelle, mais en fait c'est la rue qui relie Capitole à Saint-Pierre. Ok. Où bah t'as les kebabs les chichas, les machins, tu vois, genre là aussi ça. Les joyeusetés. Euh, pareil là tu viens ici un vendredi, samedi soir, la rue elle est pleine des ouais, euh, ouais. voitures voiture elle passe tu vois, Donc, tu sors, tu sors ici tu vois. Ça me fume quand il y a des petits trucs comme ça qui à la base sont pas du tout prévus pour être euh, totalement piétonnes. Ouais c'est ça. Mais juste vrai. parce qu'il y a trop de monde, c'est devenu galère. totalement piéton, tu vois, les voitures ne passent naturellement plus, tu vois. <rire> tu fais un détour de toi-même, tu dis je me passe pas là. Non, tu ne passes pas là-bas. À chaque fois que j'ai des potes qui viennent à Toulouse, ouais, je peux sortir où moi, je vais à Saint-Pierre, bah, Saint Ça ouais, fait à pas chier. Genre c'est que moi en général des fois les endroits comme Saint-Pierre, je capte le délire machin. Mm -hmm. Mais c'est vrai que quand c'est trop fat quand il y a trop de monde quand c'est trop euh, c'est pas pour faire le gars underground tu vois mais quand c'est mm -hmm. trop casu trop mainstream genre ça me plaît pas toujours tu vois ah oui mais moi, moi non plus c'est pas ça dont je suis plus fan genre t'as par exemple toi c'est où que t'irais aura pas beaucoup à Saint-Pierre moi tu vois déjà en général je fais déjà beaucoup plus soirée à part etc je fais logique beaucoup plus euh, à la maison ouais tu entre vois. potes tu vois, tranquille ouais. c'est beaucoup plus à mon délire après s'il si faut sortir tu vois moi j'irai plus des trucs un peu à l'extérieur comme un truc qui s'appelle la voile blanche et c'est une sorte de petite plage aménagée avec du sable ok je vois l'idée ils te mettent des sortes des transats etc et tout et en fait c'est vraiment plus privé entre gros Ouais. T'es bar euh, au bord de Garonne? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, justement, oui. c'était euh, si une guinguette ou pas, tu vois? Bah ça, ça c'est l'esprit guinguette et tout, mais t'es pas au bord de la Garonne. D'accord. Et t'as un autre truc aussi qui s'appelle euh... putain, j'ai plus le nom. L'atelier de l'atelier, de... je sais plus quoi. Les gens ils capteront, quand je veux dire l'atelier. Et là, bas, très stylé aussi. T'as des petites guirlandes partout, etc. Ouais, je vais les dire. Machin très, très, très étroit, etc. Et tout. Mais tu sais, c'est des trucs où t'es plus tranquille, tu vois. Mais tu vois, du coup, c'est très typique. Là, t'es vraiment genre, une briques rouges tout le temps, machin, petit truc. Ouais. C'est marrant parce que tu vois, ce, ce mou de briques rouges, l'ai vu que dans le Nord jusque-là. Ouais, et ouais donc je m'attendais pas à le voir à Toulouse dans, Non, même dans l'Est, c'est vers Strasbourg et tout, il y a beaucoup de ça Mais dans le Sud, euh, je crois qu'il n'y a que lui-ci qui a cet esprit-là Après, en soi, c'est... Ça se démarque Ouais, de ouf ouais, c'est trop bien C'est vraiment, il y a son petit délire, tu vois. Allez. après là tu as plein de petites rues adjacentes qui te ramènent aux mêmes endroits mais tu as des petites. Ouais des interconnexions, des ouais, machins, ouais ouais je vois. J'aime bien euh, voir les petites. Il euh, y avait la même à Avignon les, les inscriptions en espagnol ou en catalan. Je sais pas c'est catalan. En catalan ouais. En catalan Catalans, ouais. Okay. Il y a un rapport fort historique entre les ouais, deux. Donc, de... bah, tu, vas dans, tu vas dans le métro, à chaque fois qu'il te donne une station et après il la donne en catalan, tu vois. D'accord. J'aurais dit, prochaine station, Jean Jaurès. Et station Benento, Jean Jaurès <rire> <Dans> C'est <Stylous, rire> ça non Ils font ça dans chaque station. Là. Et genre euh, c'est quoi C'est patrimoine, c'est l'histoire, c'est. Ah, je, crois, je crois que je, me, je vais me faire allumer. <rire> <Je> <rire> Dis crois, ce que tu penses et que quelqu'un dans les commentaires. C'est une sorte de territoire euh, catalan à la base. Okay. Euh, et puis après bah du coup, euh, ça, ça c'est un peu le même principe que la Bretagne je crois, tu vois. Avec tu vois, leur patois, Leur patois, leurs trucs, leurs habitudes, leur langue limite tu vois. La langue locale ouais. C'est ça et puis après bah du coup c'est la France et tout, mais du coup ils gardent ce truc là et tu as très souvent les trucs écrits en catalan, ça part encore catalan dans plein de plein de villages à côté. Ok, ok je vois l'idée ouais. ouais. catalan ici c'est vraiment un délire. En fait, c'est des trucs qui se transmettent de moins en moins non Bah ouais je pense hein, c'est. En fait genre j'ai l'impression que les gens ils on a plus de, de plus en plus rien à foutre de ces trucs là tu vois Ils sont en mode, bah c'est la France, c'est la France tu vois ah Ouais un... ouais, ouais logique genre, Les choses même, se C'est plus ouais. les darons et tout qui sont encore beaucoup sur ça Genre je pense dans deux trois générations euh, Dans deux trois générations ça a complètement perdu ce truc là tu vois On va aller à, à Jeanne d'Arc c'est ça euh, Ouais on va, on va aller vers, euh, bah là on va reprendre, genre on est allé à la grande rue Alsace, la ouais. Alsace-Lorraine On va tourner à gauche Très bien Donc, on va longer toute la rue Alsace-Lorraine Après ah, on arrive sur Jeanne d'Arc Après là on commence déjà à sortir un peu du centre Ok du public, ok quoi. ok Énervé. Mais ouais non c'est une ville très très agréable moi genre, au début de Youtube je faisais des micro-trottoirs et euh, du coup bah, je venais là, là, ouais, ouais, je venais ouais. là partout où partout je t'emmène et en vrai euh, j'en avais fait un ou deux à Paris et j'avais vraiment vu la différence tu vois et genre par exemple pour un exercice comme ça je commençais YouTube dans avec le ça sud c'était Ouais franchement ça m'était à l'aise de ouf tu vois genre tu disais en vrai ça va les gens ils sont ils te jugent pas ils sont cool tu vois ça je me rappelle ça m'avait marqué quand j'avais commencé avec les micro trottoirs j'étais en mode putain en vrai ça c'est pas compliqué c'est cool tu vois, les gens ils ah, facile. les gens ils te renvoient le truc tu, vois, et tu penses cool. quoi de l'évolution du micro-trottoir euh, ce que c'est devenu moi ah, bon, ouais, ça y est en vrai, <rire> j'ai envie de te dire que. Genre, les, les deux boules d'un mec et compagnie. Ouais, frère, Je chie sur les micro-trottoirs aujourd'hui. Ah, ben ouais que ceux de Loris j'arrive à regarder mais parce que c'est pas plus vraiment des micro-trottoirs, c'est en fait des longs moments de vie où il parle à des gens. C'est pas pareil genre. Là, Loris, il a, Loris il, a, il a gardé la forme du micro-trottoir. Mais c'est plus devenu limite des rencontres de communautés, de machins, plus que du micro-trottoir oh, En plus il a au Sénégal, il a il a et tout, voyage tout du monde. Et en fait juste il déambule et il, il, il vit avec des gens. Donc est, on est sorti du micro-trottoir. Ouais c'est vrai, c'est vrai. Les micro-trottoirs aujourd'hui. Ouais, je sais pas... Euh, toi, au lit, tu te donnes combien oui, <rire> Tu Tiens genre, c'est doux, tu vois... Franchement... C'est une de vos rues principales ça C'est si là, t'es dans la rue alsace c'est pareil, une très grosse rue. Là, tu pars de là-bas à là, seven tu t'arrives vers la capitale ici, vers Jean Jaurès et tout. Et voilà pareil, c'est le même principe que là-bas. Oh, le prix du mètre carré là-dedans, il doit être... Euh... Et c'est clairement que des bureaux à chaque fois. Il y a des ici. T'as déjà pris des locaux toi à Toulouse ou pas Non, à Toulouse, non, jamais. Non. Enfin, si, à l'époque, euh, avec Benji, on avait pris des locaux. Mais pendant genre deux mois dans l'été, c'était un petit truc et tout. Après, on s'était fait virer, on avait mis un jacuzzi dans les bureaux et tout... <rire> <'était>... Pardon <rire> On avait loué un, lo un petit local de... Je sais pas, 20 mètres carrés, un hein, peu ouais, comme ouais. ça pour nous deux tu vois Et, euh, et c'était l'endroit où on peut bah, du coup euh, monter nos trucs, ouais, etc, ouais, et en classique. même temps bah, tourner des vidéos ouais, ouais, Et un jour, on il faisait frère, les... la, la, la façade elle était en zinc, ou zinc, je sais pas comment on dit ouais, ouais. Il tapait, on était en plein été, il faisait genre 50 degrés dans la pièce <rire> Et il y a un mec qui m'envoie un message sur Insta et il dit Salut, euh, j'ai une société de jacuzzi euh, à, à Mobile, etc. Et tout. Je me dis Mais alors là, let's go direct Mais t'as vu un, un jacuzzi on dans un à... 20 mètres carrés <rire> on a ramené ton jacuzzi dans tout le truc. On s'est bougé, on a dû avoir besoin <rire> dans le jacuzzi. Et en fait, on avait ramené les filles à, à la salle de bain des bureaux ouais, ouais. et tout machin. et tout. Il y avait les caméras de surveillance partout, ils nous ont vus. Et, et après, on s'est fait, fait. Un jour, t'as vraiment reçu un appel Genre, c'est bon, vos mères mais En fait, c'est vraiment que c'était des bureaux partagés, c'est-à-dire que là, nous, t'avais nous qui foutions un jacuzzi. Ouais. On était de nuit, donc il n'y avait personne du matin tu avais vraiment les experts comptables à côté co du bureau d'à côté qui venaient bosser <rire> ou alors les, les Mais vous <rire> Et puis de toute façon ils sont arrivé les moquettes elles étaient trempées de partout voilà, laisse, tomber, laisse tomber Et puis après ils se sont dit bah on vous a vu quoi c'est bon quoi tu vois et oh, en plus euh, nous on allait on allait partir des fois enfin, on s'est dit de toute façon c'est trop pire en fait c'est une galère c'est même des échanges oh, du coup c'est la seule fois où on a eu des, des locaux on va dire et on a rigolé les bah, bah, moi aussi avec ouais. mes locaux actuels j'avais eu un truc genre euh, cet été après un match de l'OL ouais. où c'est rarement la joie euh, je pense que tu es en doute hein. <rire> ça Mais a l'air compliqué d'être la merde après tu sais après un match on était exposé au local ça allez vas-y venez les gars on va au local et tout tu vois Et genre le lendemain les voisins ils s'étaient fait, le après c'est normal tu vois quand tu déranges des gens c'est pas cool et surtout quand c'est euh, ah oui, un, ça, ça, un local vois. avoué à but professionnel. Voilà exactement. Mais en fait les voisins ce qui me plume c'est que des fois ils savent pas se plaindre en dosant. Ouais <rire> je comprends que tu te plains parce qu'en vrai c'est normal, il y a une notion de respect. Des fois le cousin va fumer la forme. Genre tu sais ouais. ce qu'il avait dit bah, les arabes, non <rire> Ouais les bougnes <rire> je plus, je non, il, il avait dit ouais la boîte de nuit 6 jours sur 7. Voilà, oh là là, là. Ah, là là, les gens comme ça, c'est là les ça, ils me rendent fou frère. <rire> Fais les gens comme ça, ils sont dans envie donnent <rire> envie de vendre je je veux dire, je veux dire, je non, ceux-là ils sont relous. Moi ouais. oh je t'ai amené, non frérot. Non, Celles-là ils sont ça, par contre je comprends parce que genre moi-même, t'as vu quand on voyage, on va dans les hôtels, on est toujours un peu bordel, et ouais, tout. Ouais, ouais. on est comme ça et je... fait enfin, je trouve ça dommage moi de de pas montrer ce côté-là. Bien sûr. Par contre des fois je me fais un peu allumer, manque de respect, machin, machin. Je comprends de ouf. Jamais je nierai ça, je comprends. Là du coup Jeanne d'Arc. Compagnie française, je vois. Très bon resto, la compagnie française. La compagnie française. Faut souvent réservée etc. Beaucoup d'attentes et tout. Mais compagnie française super bon. Et là du coup bah ouais on est on est Jeanne d'Arc là on a aussi un petit carrousel comme à, comme ça à bas et c'est un peu là qui ça délimite un peu tu vois là bas tu commences à repartir un peu plus vers les quartiers un peu plus loin du centre genre là, euh, vois, où, vois, où dans, ça euh, habite et tout machin voilà, où il y a résidentiel où ça un peu plus résidentiel quartier étudiant machin et tout et puis après par là et là tu retournes dans le vrai centre euh, le centre ville où on était tout à l'heure tu vois Donc, je pense qu'on va se diriger par là ouais. et on va aller vers un quartier qui s'appelle Café Kaferi très bien et, euh, et c'est là bas qu'il y a le jardin japonais je pense que pour finir là bas c'est très cool et bon, on finit la vidéo au jardin japonais ouais c'est très sympa là bas excellent on est arrivé dans le parc les amis on a décidé de reprendre le Tour ici, parc ambiance japonaise. Ouais, jardin japonais. Bon là t'es dans un parc normal pour ouais, l'instant. Et là t'as l'entrée là-bas, je crois. Et t'as vraiment une petite oasis, c'est un machin, c'est. Petit pont rouge et tout là, c'est. Parce que j'ai regardé sur Google Maps, 15 000 avis le truc. Hein. Ah oui mais c'est un truc de fou ici frère Genre c'est vraiment des trucs des points de Toulouse. genre Bah moi avant que j'habite à Toulouse, parce que j'habitais à Carcassonne juste à côté, quand j'étais jeune et que je venais à Toulouse, premier truc qu'on me disait de faire et tout, faut aller faire le jardin japonais. On venait voir le jardin japonais, c'est un hein. vrai délire, c'est vraiment très très. C'est quoi, c'est un truc fait par la mairie ou c'était une initiative Je te demande pas forcément sortir l'histoire je l'ai pas, toute façon, <rire> Je pourrais pas du te coup dire c'est quoi. <rire> je pourrais pas te dire pourquoi ils ont fait ça. Et oui, je crois que c'est un truc de la mairie et tout. Alors pourquoi un jardin japonais, j'en sais rien, mais. Je sais que c'est un truc tenu et entretenu par la mairie et tout. Et, et les gens sont très contents de ça. Il y a personne et, qui, qui ouais, dit le ça pourrit. Tu vois. Pe petit guess avant qu'on euh, qu y arrive. Ouais. Vu qu'on est en automne, tu penses ça a quand même fière allure ou ah putain j'avoue. Ou tu penses que le... en vrai je pense que <rire> ça n'a plus de japonais que le nom. <rire> en fait je sais pas si ouais tu vois genre enfin tu vois les arbres ils sont un peu tristounes là tu vois. En termes de le jardin, oui. Par contre, c'est possible qu'ils aient foutu un ou deux cerisiers. Ou si tu viens dans trois mois, il y a des putains de fleurs ouais, roses. Je vois l'idée. Je vois l'idée. C'est vrai que as, as tu... suis, je me suis tué à Tevi, ici Japon et tout. Mais genre, quand ils racontent euh, la période des cerisiers en fleurs en avril, mai, et tout, ouais, c'est incroyable. Ça a l'air exceptionnel. Ça a incroyable. Moi, je suis parti en janvier là parce qu'on n'avait pas le choix, mais euh... Il faisait pas oui. trop froid. J'ai vu. C'est où ils faisaient des moins dix, des trucs oh. comme ça. Ah ouais, non, pas autant moi. Ok. Ils faisaient comme en France, vraiment Paris 4-5, tu vois, genre. Mais voilà, le jardin japonais, très mignon. T'as un petit côté bandeur d'Asie en toi ou pas? Ouais, ouais, de ouf. Je pense que ça, c'est venu avec euh, les films et tout, tu vois. Ouais. Avec les jet Li, les machins et tout. Tu vois. Ouais, franchement, c'est le truc où je suis en mode putain, en fait, l'Asie, il y, y a un vrai délire, tu vois. Mais euh, je pense que je suis plus un bandeur des États-Unis que de l'Asie, tu vois. Ouais, je vois. Largement. Je vois, je bandeur des US. Et bah ouais, ouais, largement. C'est qu ce quoi. que tu nous disais tout à l'heure. Oh là là, mais c'est. C'est très mignon. Putain, mais c'est les travaux, ce qu'ils ont fait. <rire> c'est trop bien, frère. Énervé. Oh, J'ai l'impression qu'on fait une petite balade. Euh... Ouais, ouais ils, sont, ils sont vraiment foutus de notre gueule. Hein. Peti petite balade romantique entre bonhommes. C'est <rire> ça tu vois, Genre là regardez on est entre couillasses et on se balade ah là, des bonnes gros oh, jardins <rire> japonais Par contre ça vaut pas les vrais jardins au Japon Logique ça on va pas se mentir Logique Et c'est vrai que là tu sens euh, bon, le délire hiver mmh. quoi tu vois c'est vrai ouais, qu'effectivement ouais. là, là, <rire> tu reviens dans 4 mois lui là le frérot il a repris un peu là, du poil de la bête de... je pense tu vois, genre là tu vois ce cerisier là <rire> des petits trucs roses, normalement c'est incroyable Et là petite euh, maison à l'ancienne Ouais là là voilà t'as un petit truc euh, typique Et là en vrai quand on le voit a personne c'est cool du coup c'est blindé t'as genre partout là et tout est-ce que, vas-y, bah, est, tu quand quoi, je pose forcément la question, est-ce que quand les jeunes euh, toulousains, etc., c'est quand c'est un endroit pour des dates ici c est, c est, je crois, De balades non, et euh, tout, ça ramène euh, sa petite je meuf pense, je, ça, je, je petit gars. Pense que Je pense que c'est un endroit qui, qui fait le taf. Genre qui marche quand tu. Ouais tu, tu, tu rencontres une meuf pour la première fois, un petit truc et tout, tu marches ici, ça discute ça pense. En vrai, je pense que ça marche. Ouh enfin, a... jamais fait, j'ai pas fait tant de, de trucs comme ça, moi, à Toulouse et tout, mais. Ouais. On voit même des gros poissons là-bas, les oranges. Euh, ouais, bon, c'est peut-être mort les deux, hein, je peux te demander. <rire> Mais mec, mais a mais zéro non mais c'est une positivité. Ils sont canés là. Bien aimé ça me rappelle un peu dans un autre style mais le parc à Rennes que j'avais fait avec Bouzi. Rennes j'ai fait que la rue de la soif là-bas, j'ai rien vu d'autre. <rire> Imagine que, quand je suis passé avec le Bouzeux rue de la soif. Ah ouais bah là frère. C'était super. <rire> en fait, moi ce que j'aime bien des villes de France, c'est que du coup c'est drôle de se balader avec un créateur dans sa ville, qu'il ouais, bah représente. Parce qu'en général, ça va. Tu vois, c'est pas trop l'animalerie, mais il y a toujours des petits gens qui viennent. Tu vois, oh, Ah oui, c'est un peu la fierté, euh, la fierté du truc quoi. tu vois. Donc, je retiens pour un peu conclure cette vidéo. Ouais. Jardin japonais, l'un des classiques de Toulouse. En termes, ouais, En termes de balade jardin, si tu veux un côté vraiment un peu jardin, ouais, largement. Énervé. Et en plus, c'est dans un autre parc. C'est à dire que tu viens pas. T'as pas juste le parc japonais, c'est-à-dire ouais, t'as ouais, un, ouais. un vrai parc normal très grand avec des vrais des bancs, des machins, des jeux pour les enfants et tout. Et tu rentres dans un jardin japonais qui est dedans. Et, et pour finir, si tu devais par exemple citer à l'oral genre des endroits où t'aurais pu m'amener, mais on n'y est pas allé euh, par manque de temps ou quoi. Ça dépend euh, dans quel euh... Esprit, on va dire. Ouais. En vrai, moi j'aurais bien aimé amené à des trucs genre la voile blanche. parce ouais. euh, que tu as disais. l'atelier, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est l'atelier de machin. C'est des petites guinguettes comme ça, très stylé J'aurais bien aimé amené au stade, pour voir le, le TFC et tout. Ça mais été Toulousain. J'ai un <rire> abonné à moi, il s'appelle Siardet, il fait <rire> tous mes streams et tout. C'est un Toulousain ultra. Ouais. Il, il met toujours ses petites vidéos et tout. Ça fait trop plaisir. Bah ouais, ça, tu vois, ça, ça, ça aurait été vraiment cool. T'as les quartiers genre autour, t'as les Montaudran, les machins, où t'as ouais. des ouais. très gros circuits de karting, t'as Muré aussi, qui est pas loin et tout. Il y a pas mal de trucs comme ça. Après, en termes de dans le centre ville et tout, on a, on a le, le principal, hein. excellent. Enfin, on a vraiment fait eh ben le petit tour sympa et finir ici au jardin japonais. C'est cool, eh ben, écoutez les amis. Je pense qu'on peut conclure la vidéo ici. C'était une très belle vidéo, ouais, monsieur et... Merci beaucoup, d'être venu de mettre l'honneur. J'espère, mais tous que ça vous a fait super plaisir et que les villes de France, le retour vous ont fait kiffer. Très content d'avoir pu le faire avec le frérot. Moi aussi. On s'entend très ah, très bien. Et vous avez, je pense, vu le mood limite un peu podcast où on a parlé de tonnes de choses. Ça et tout, cool, ouais. Si vous avez envie d'un autre épisode dans une autre ville, vous n'hésitez pas. Vous me dites avec peut-être un créateur éventuellement, ça m'aide toujours de savoir Lille. Je viendrai chez vous. J'ai demandé à 4 ou 5 créateurs lillois différents. Tous ils m'ont dit Je connais pas bien la ville. Je suis là, ouais, la quoi la ville là C'est quoi le problème Les frérots Moi j'avais fait Lille. Euh... Ça va. <rire> <rire> Lille, Strasbourg, Brest, euh, il manque Nice et tout. Vous inquiétez pas, Zach viendra et on aura un épisode de Paris. Marseille, t'as fait Marseille Je ferai Marseille. Faut faire Marseille aussi, ça, ça doit être même bien. Je pense ferait Marseille. Après, je, je pense Marseille, il faudrait que je le fasse plus discrètement. Je pense, ouais, ou là, faut que tu restes avec un mec vraiment qui tient les des... des... ficelles de ouf. Genre, Parce que le manette. supporter lyonnais qui vient se balader partout dans Marseille, <rire> faut vraiment marcher <rire> avec <rire> Je me suis avec des Marseillais sur Twitter, ça va venir me faire danser <rire> sur Snap là. <rire> en tout cas, les villes de France, c'était le retour, ça fait plaisir. Je viendrai à Marseille, je sais que c'est cool chez vous, les frérots. Je vous remercie d'avoir suivi et on vous souhaite une bonne fin de vidéo et de journée. A la prochaine. Ciao